Salut tout le monde, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je vais vous présenter le matos que je vais emporter avec moi en voyage C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé Qu'est-ce que tu prends comme euh, matos pour le prochain voyage Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui, allez on y va, c'est parti de mon dernier voyage, j'avais acheté ce Sony A5000 c'était mon tout premier appareil photo je l'avais récupéré sur le bon coin et il m'a permis d'apprendre la photo et la vidéo mais il était un peu limité il était quand même parfait pour commencer surtout avec son écran pivotant je pouvais bloguer facilement et regarder tranquillement l'objectif il avait une bonne qualité d'image surtout pour les photos mais une fois arrivé en basse lumière, là ça devenait compliqué. De plus, il n'était pas stabilisé, ce qui faisait que dès que je fumais, les plans tremblaient beaucoup. Et la plus grosse galère, c'est qu'il se déchargeait extrêmement rapidement. En 2-3 heures de photo vidéo, ça y est, était... il était pratiquement mort. Donc là, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Cette vidéo sera en plusieurs parties. D'abord, je vous présenterai la nouvelle caméra, puis les objectifs, les accessoires pour la caméra, et à la fin, on parlera du son. Et débutons par la nouvelle caméra, je vous présente le Panasonic Lumix G80. Je cherchais une caméra à moins de euros et je suis tombé sur le G80 et je vous le dis franchement, j'ai craqué. Loin d'être un expert en photo et vidéo, je vais quand même vous donner toutes les caractéristiques de cet appareil photo, tout en étant le plus simple possible. Premièrement, Panasonic fait partie des marques reconnues pour leur qualité vidéo. Il est léger, il est stabilisé et je pourrais enfin vlogger sans penser aux secousses ce qui gâchaient beaucoup de mes vidéos. Il possède un écran pivotant. Il est aussi tropicalisé, ce qui veut dire qu'il est capable de résister aux intempéries, à la pluie, à la poussière, à pas mal de problèmes qui peuvent arriver lorsqu'on voyage. Et franchement, pour tout voyageur, ça, c'est tout bénef. Surtout pour les baroudeurs comme moi, qui aiment bien voyager en Asie pendant les périodes de mousson. La batterie est clairement son point fort. Pendant que le 15000 galérait à tenir 3 heures en photo vidéo, le G80 m'a clairement montré qu'il pouvait tenir 6 à 8 heures. Il peut aussi filmer en 4K, mais je pense pas que mon MacBook Retina, qui a à peu près 6 ans, va supporter la 4K. On peut filmer jusqu'à 60 images par seconde, ce qui me permettra de faire quelques jolies sous motion, même si j'aurais préféré faire du 100 images par seconde, mais bon, pour un boîtier comme celui-là, c'est pas trop grave. Franchement, quand on voit les caractéristiques de cet appareil photo, et quand on sait qu'il coûte à peu près que 700 euros le boîtier seul, franchement, il n'y a pas à plaindre. C'est un énorme rapport qualité-fond. Après l'appareil, passons maintenant aux objectifs. On commence avec le premier. Le 1260. Le 1260 est l'objectif qui est vendu avec l'appareil photo. Et pour un petit objectif de base, il est pas mal du tout pour commencer. Il est tropicalisé et très léger, mais en basse lumière. Il a une ouverture qui débute de 3.5 à 5.6. Et si vous comprenez pas, pour la petite explication, plus on zoome, plus l'image s'assombrit. C'est aussi simple que ça. Donc j'avais besoin pour mon nouveau voyage de prendre des objectifs qui pouvaient s'adapter à toutes les situations. Donc on va commencer par le tout premier c'est le Lumix 14 000 m qui ouvre à 2.5. C'est un objectif à focale fixe, ce qui veut dire qu'on ne peut pas zoomer. Alors, petite explication sur la focale. Plus le chiffre de la focale est petit, plus le cadre est grand et large. C'est pourquoi, en général, les petites focales, on les utilise pour les photos de paysage et pour les vidéos de paysage. Et au contraire, plus le chiffre est grand, plus le plan est serré et plus le plan est zoomé. C'est pour ça qu'en général, on utilise des grandes focales pour faire des photos de portraits. Il me permettra de vloguer en basse lumière et de faire des photos et vidéos de paysage. Il est pas cher aussi, mais il n'est pas tropicalisé. Voici le 25mm qui ouvre à 17 C'est aussi un objectif à focale fixe que j'utilisais principalement pour les basses lumières et en intérieur. Il possède aussi un beau flou grâce à sa grande ouverture. Malheureusement, il n'est pas trop tropicalisé. Petite explication sur l'ouverture. L'ouverture, c'est la capacité de l'objectif à recevoir de la lumière. Plus le chiffre est bas, plus votre objectif recevra de lumière. Et au contraire, plus le chiffre est haut, moins l'objectif recevra de lumière. Et ce principe, vous devez sûrement vous en rendre compte avec vos smartphones. Parce qu'on est clair, en pleine journée, un smartphone, ça prend des super photos, ça prend des super vidéos. Mais une fois arrivé la nuit, quand vous êtes en soirée, euh, vous voyez rien. Vous êtes tout le temps en train de vous disputer avec votre copain ou vos amis. Parce que sur l'image, il y a beaucoup de grains, vous savez, les petits pointillés de couleur. Et l'image qui bouge dans tous les sens. Tout simplement parce que votre téléphone n'est pas adapté pour les basses lumières. Hashtag, l'iPhone, c'est mieux qu'un appareil photo. <rires> et le dernier pour la fin est certainement mon préféré et le plus cher. Le Lumix 35 100. Il est tropicalisé, il est stabilisé, il a une très très bonne ouverture. Et en plus de ça, c'est un zoom à ouverture constante. Ce qui veut dire que même si je zoome au maximum, je perdrai aucune luminosité. Et juste ça, c'est ouf. C'est mon préféré, c'est mon joujou, c'est mon bébé, je crois que c'est celui-là que j'utiliserai le plus souvent. Avec les objectifs, je prendrai également un filtre ND. Le filtre ND, c'est un peu comme une nuée de soleil pour votre objectif. Ça permet également de faire quelques effets comme faire des photos en pause longue et également d'autres effets. Mais ça, je vous réserverai ça pour les prochaines vidéos. Également, je prendrai aussi un kit de nettoyage pour mes objectifs. Une pipette pour enlever tout ce qui est petite poussière. Un pinceau pour les retirer plus facilement. Et un objectif subjectif pour éviter de rayer l'objectif. J'emmènerai également deux batteries avec moi. J'emporterai aussi ma GoPro qui m'a beaucoup servi lors de mes voyages en moto et sans laquelle franchement j'aurais pas pu filmer. Petit conseil, j'ai acheté cette caméra GoPro en Thaïlande, elle m'a coûté 50 euros moins cher qu'en France. Donc si vous avez la possibilité d'acheter euh, du matériel EFI en Asie, allez-y tout de suite. Par contre passez directement dans un magasin spécialisé. Pas dans n'importe quel magasin euh, où il y a de la confrontation ou quoi que ce soit, là où vous n'aurez pas de garantie. Maintenant passons à l'indispensable du youtubeur, le Joby. Joby le hobby c'est l'indispensable du youtubeur. que ce soit pour vlogger, poser sa caméra n'importe où et n'importe quand, voire même improviser caméraman avec de nombreuses techniques trouvables sur YouTube, ce qui donne un avantage conséquent contrairement au trépied qui lui demandera beaucoup plus de temps pour être mis en place. Les amis parlons du meilleur ami du Voyageur Solo, ou clairement mon meilleur ami. Celui qui me permettra de prendre de meilleures photos de moi face à un paysage sous trépied est léger, ce qui est un avantage car un gros trépied ça pèse beaucoup en voyage et il est solide. Il possède aussi des pointes que vous pouvez fixer au sol pour une meilleure stabilité. De plus, on peut le transformer en monopode, ce qui pourra servir pour certains plans. Maintenant nous finirons par le son. Je partirai avec ce Rode Video Mic Pro Plus. Un micro de très bonne qualité qui, pas comme l'ancien que j'avais et qui a rendu l'âme, s'activera directement lorsque la caméra s'allumera. Et clairement, pour être en l'air comme moi, euh, ça m'arrange. Il possède une batterie incroyable. Non mais sérieux, en plusieurs mois d'utilisation, je n'ai même pas eu besoin une seule fois de le recharger. Il possède un contrôle numérique permettant de réduire les bris environnants. Et j'ai aussi acheté une bonnette anti-vent. Euh, sérieusement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est ce vraiment une bonnette anti-vent comme vous pouvez l'entendre en ce moment, je filme avec ma caméra sans le micro. Donc il y a pas mal de vent, on est dehors, il y a du bruit. Donc, maintenant je vais mettre le micro et vous allez voir la différence est totale. Donc là maintenant je fume avec le micro, à vous de me dire si vous entendez une différence. Personnellement je pense qu'il y en a quand même une bonne. Donc voilà je vous ai présenté tout mon matériel, donc j'espère que ça vous a plu. Bon je vous ai pas parlé des disques durs, mais bon les disques durs est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler J'en prends quatre parce qu'il euh, y a les anciens avec toutes mes anciennes vidéos, et les nouveaux avec lesquels euh, par exemple celui-là je vais faire du montage, et l'autre où je mettrai directement toutes les dernières vidéos. Euh, je tenais quand même à me remercier tous les tipeurs que je vais mettre sur le côté et leur remercier pour leur aide pour l'achat de cette nouvelle caméra. C'est grâce à vous que je l'ai eu et je vous en suis vraiment reconnaissant. D'ici là, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur la carte bancaire que j'utilise en voyage. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut